Est-ce qu'on peut être optimiste sur le long terme Qu'est-ce qui vous euh, fait que vous restez euh, finalement bah, confiant, optimiste C'est vrai que bon, c'est la nature humaine et particulièrement la nature française de voir ce qui va mal, mais il y a des choses qui, qui vont bien et qui peuvent peut-être rendre optimiste, euh, notamment à long terme. Écoutez, moi je crois justement que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est ça qui nous rend optimistes, parce que quand on voit tout le travail qu'ils font... Euh, et, et leur, euh, leur réactivité face à un environnement qui bouge très, très vite et leur capacité à décrocher de nouveaux contrats, à être leader sur des niches euh, très, très précises. C'est une thématique que nous mmh. jouons au travers de notre fonds unique, des sociétés qui sont vraiment leaders sur des créneaux assez euh, précis. Donc, ça, c'est vraiment la rencontre avec ces, ces, ces gens-là qui nous rend optimistes. On a quand même un tissu industriel qui est très solide, de très belles sociétés euh, sur lesquelles on peut investir. Roland, un mot d'optimisme pour conclure non, pareil, on a un marché qui est vraiment perturbé au jour le jour, mais il y a bien un cap d'efficience avec les entreprises et de succès, et c'est là-dessus qu'il faut investir. Merci à tous les deux hein, pour euh, ces explications, ces conseils. Roland Laskin, rédacteur en chef de l'aide des placements et du service bourse au Figaro, Maréjane Missoff, qui est gérante chez euh, Mandarine Gestion. Merci beaucoup. Merci à vous pour euh, votre, vos questions et puis euh, votre fidélité. On se retrouve bien dans un trimestre pour une nouvelle conférence live before bank. A très vite.